Chouachin euh, et Mikalo, heureusement, parce que du coup Mikalo pourra nous aider. C'est pas Chouachin qui va nous aider, moi je vais vous le dire. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par là, euh, LoClear? C'est un jeu d'équipe, je sais pas si c'est bon au jeu d'équipe. <rire> on va jouer à Gundam, c'est un jeu gratos. Et je suis trop pressé de jouer parce que vous allez, vous allez voir chat. En vrai de vrai, il est vraiment bien, bien le jeu. Ouais ouais, ouais, ouais, le allez c'est parti, première game, bonne de Free to play sur PC actuellement. On dirait de la domination. On défend, on défend, on défend. On défend, on défend, ouais. on défend. Ouais. On défend. Allez, c'est parti. Je prends le support. Je prends la pas. licorne. Oh non, je voulais prendre l'unicorne C'est mort. Mange-toi les tout doigts tout de la part de, de, de nounours. Ouah, mais ça me fait direct. Ouais, ah ouais. Ah, et... ils ont le tank. L'OHP, yeah ah, l'OHP au contact. Mais qu'est-ce que tu fais dans le feu, l'eau la Oh putain, leur tank, ils tankent. Mort, mort, mort. Allez allez y'en bon, a est un Je l'ai eu, eu, eu je l'ai eu je l'ai eu On push on push ah, Vas-y on avance A ah, droite, à droite, à droite L'HP, HP, un HP à droite Attends, je me soigne, je soigne, je soigne Main Ma. Ma. ah, Je reviens HP ah, le roule Ouais j'ai besoin de heal Moi J'avance avec toi mec Moi Nice Mika eh, Mika mais Non mais Mika il est trop chaud Attends y'a quelqu'un qui a besoin de mille euh, ou pas Non mais là, là on est en train d'avancer C'est trop crade hein. On continue à ce n'est pas là Faut à ce ouais, j arrive, j arrive, j arrive. Oh Je me suis fait trucider T'inquiète, t'inquiète y'a pas du tout ouais. de... ouais. Donc là j'ai mon ulti C'est un score oh, on peut passer là, on peut passer que par là Non, à droite <rire> je crois <ouais. rire> À gauche je sais pas Vas-y je vais aller, sur là moi C'est bon mon ulti Vas-y c'est bon Jacques, t'es c'est bon Un HP en bas Oh merde Viens avec moi Trivia je suis, je, suis mort, je suis mort, je suis mort, On va faire ce qu'on doit faire On est des diffuse, héros Faut poser sur B, faut en profiter Viens on prend B euh, Vas-y on prend B. Chocou, je, je, je, oh là, là, je, hein. je couvre Je me suis coincé tout seul. Je me suis coincé tout seul. Mais comment... Mais quoi Mais oh je, je me fais crever, ils sont 4 Ils sont 4 Ils sont bien plus groupés que nous T'es en train de diffuser un truc, de non, faire un truc Il, il m'a stun Non, il est sur site J'arrive, j'arrive, j'arrive Mort Ok on a posé un. Non on a un en plus. Au dessus de Mika. Ça. On peut pas poser AB. Oh oh oh. Il a plus de vie. T'inquiète, on fait ce qu'on peut. Vas-y, vas-y, vas-y, aidez-le, aidez-le, aidez Mika. Aidez aidez aidez encore, encore, une encore, une encore, une encore, une encore, encore, sur site. Je veux te J'ai cinq je, cinq je peux les empêcher de diffuse J'ai empêche la diffuse L'OHP, HP, l'OHP Encore un mort Deux morts Ninja en bas, Ninja en bas Nice, oh, il est mort, il est mort GG Je donne du heal, moi Ils arrivent par là Oh là Bien joué les gars. Il par la, porte, il par la porte, Ça arrive en masse hein. Attends, je Nice, bien wesh. Attends, je joue huile, je joue je joue huile. Je posais des mines sur, sur la porte. Un, un HP. Ouais, ouais, nice. Ouais, oh, okay, posez-vous, posez-vous go go go, c'est bon c'est bon, bon. Go go go. Je te suis, Michael. J'arrive avec vous. Je suis avec vous, je suis avec vous. Devant. Oh, wow, wow, wow. Il, il a pris cher de ouf. Il, il a pas, y, a, y a le mec là, go go. T'as du huile, tu du huile poulet. Ouais faut juste j'attends lui je le tuer HP j'ai mort le Je le laisse laisse j'ai laisse le j'ai mon kill Laisse, laisse, j'ai laisse, le laisse j'ai laisse laisse laisse laisse j'ai oh laisse laisse j'ai j'ai j'ai j'ai j'ai j'ai le le bien, 3, bien 3. joué en encore, bien bien, dernier, mort! Let's go, Allez, ah, place, place. Place. Nice! Full kill, full kill! <rire> eh, ouais, t'a posé le c'est ça qu'il fallait parce que ben, de bien joué! Grab, de bien joué. Oh, mais c'est trop bien, c'est il a un What fuck? Let's go! non, le A il va exploser! Vite, vite, vite! Défendez-le là! C'est bon C'est bon, c'est bon Encore, encore, Je couvre sur le haut! Let's Bien joué, Il est trop bien ton grab! J'ai trop la démonie, quoi, Traillarde Traillarde Dogby c'est ton moment Vas-y Brille Bon peur. Henri Henri Henri L'option le, le, le truc c'est que maintenant tu vas me protéger ok C'est ce que tu vas faire <rire> Ah y a pas Dogby. Tu vas me rester avec moi Tu vas me protéger ah Tu par Dogby, Le clear carry par Dogby en fait Il faut pas dans Il est pas les autres peut-être Non Et c'est le point qu'il faut capturer Grounoub Ah ouais je suis sniper vas-y <rire> <rire> <rire> oh Comment il fait ça ah, Il reste plus que le choix à char sur le site, les gars. Bon courage, tout Comment tout. il fait ça, le clear, le réflexe Bah bon, attends, on ah, contourne pas. pas a chaque fois, j'ai des personnes de fou, hein, pour <rire> ouais. pour oh, Il a plus de vie Putain, j'ai un snipe dans la gueule, Mikado. Nice ah, ça ça chaud. Chaud. Et dans ça la tête, tu vas tirer, gros noob. Euh, frérot, j'étais en train de, de taper ton doigt de vie, là, ah euh, sur le site. Pas un problème. C'est qui est de parler, de là, qui, qui est, est, est venu me chercher comme un vrai animal C'est Trivia, ça. Il y a Ego Trivia qui est sorti. Ouf. Et tout ça vient de me prendre des heals. Les HP sont remontés. Ah ouais, mais forcément, c'est le snipe. C'est un nook ou quoi Je suis BP. Et mort, c'est il ils on ont récupéré, V2. récupéré Victoire, go go go. deux Nice. Je sais pas quoi dire. Mais vas-y mais deux vas Drag Et Hello, vas-y Doig. Mais doig, t'es trop fort à hein, ce genre de jeu, c'est un truc de malade. Non, il vois... est les Son sont très forts. Hein. Non non non. Non mais doig même, get même, get même, get même euh, il même même il le maîtrise bien. Es oh, est non est fort. Moi je suis fier d'être dans l'équipe de Doig là, tu vois. il fait les deux, il fait les deux. Mais il est très loin, Tu vas crever chien de la mort. Non non! C'est Euh, c'était sûr de gagner en vrai. Je suis pas sûr de gagner. Ah, c'est chaud. Oh ouais, mais ils sont tous sur moi! Victoire écrasante. Oh, mais tu. Ah, je te mets tu vois la gueule? Mais laisse-moi vivre! Mais Oh là là c'est incroyable! Oh fais trop fort! C'était vraiment simple avec un Dwagby. Merci Dwagby! Mais que des bonnes intentions ici. Allez go Waouh ils sont déjà là no, no, no. C'est beau, c'est beau, c'est beau Je confirme mika. Tranquille, on rentre avec Mika, moi J'ai le sniper On pousse avec Mika, mika. Mec c'est génial le sniper un, un, un. Je grappe derrière bon, je Oh le micro ah, One hit sur la droite C'était 3 kits le mika Ok ça va, 13 secondes, 13 secondes On faire Le HP Tous la bombe comme des retards Grenade, grenade j'ai protégé la bombe T'es c'est vraiment, ah bon, hein. vraiment, vraiment un solo place C'est vraiment un solo Encore sur site Ça passe, Nike Non mais le sniper s'est ouais. cheaté, une balle dans la tête ça tue Je Chante un grave Non Bonade, avancez oh. pas on est en train de prendre le site ah. Ok, attends, y'a a, y un autre là, Barbados Merde, ah. Ah. y'a caca a J'mets un Vas-y on continue là hein. okay. Ouais, ouais c'est médecin, bien. bien Non, l'OHP de ouf, l'OHP de ouf frérot c'est bien Mika. Est bien Mika. Pose, hein. Go sur Mika, go jouer sur Mika et le clear. On, joue, on okay. joue la bombe. Tous pour la bombe. Merci non, la bombe à la bombe à la bombe à la était au la bombe en la tente. la bombe en A, la bombe en A bombe ouais. dans le centre N'oubliez pas que les la c'est vraiment rapide On hein. y va bombe à la c'est à bon. là, oh Oh Oh là là. Oh la la la grenade, grenade exploser les gars, exploser mort mort on mort, on mort, passe, mort. En fort, passe en fort passe en fort ils sont DK ils sont on les tue en les tue, on, ulti, on force on force on les tue en decay derrière derrière derrière derrière derrière derrière derrière derrière derrière derrière derrière derrière derrière derrière derrière derrière ah, je pensais que t'étais en vie par dessus. Mort deux. Mort 3 Je tiens, je tiens. Ah T'es même merde. Non, je suis, suis dead aussi, mec. Il dit quoi, wow. La team. Il y a une elle est morte, elle est cassée, cassée. Sur votre, sur votre je droite, il y a tout le genre. Tout sur votre droite. Ah, il m'a fumé. C'est un sergent bouclier. Ah, je les déteste. Ah, ah, non, pas merci, euh, elle merci C'est magnifique, Mikalo. C'est magnifique, Mikalo. Mikalo. Nice. Non ça défuse pas. Ah je crois, il était juste Ok. Ouais il était dingue. Une belle première manche l'équipe, une belle première manche. Bien cool Descendre les points, ils doivent amorcer une bombe. Regardez en l'air, regardez en l'air Mort. Ça passe à droite, t'es face à droite, t'es face à droite, t'es face à droite, à droite, à droite il y a deux, deux, deux. ils ont un gigaton Ils ont un gigaton Il est low Oh aussi. Clipé les gars. Il m'a pris le deal. Oh. de Y'en a un au-dessus, y'en a un au-dessus, il est encore en train de nous surmoner Nice ouais. Oh Il est là il y en a, il y en a un... Mais Mais, mais, mec, où est-ce que je mets Je suis là, Mika. Un mort. Mort Oh là là C'est oh. pas bon signe, ça Y'a deux morts, deux morts Ils ont pas posé, hein Si, si, t'as ouais. poser en B C'est bien, un... il en bas B, c'est nul, en hein. je, celle, je celle, Ok. Bien oh, l'autre avec son gros pont plein. Fumez le doigt gauche! Oh, il eu avec m'a eu un. Mais quel goût. enfer! Il nous a défoncé, Doigt En fait, ben, le tank il a un bon qui peut encaisser. Les oui, trucs. je l'ai eu. Là, ils sont en train de poser en B. Hein. Vous, vous essayez de se regrouper. Ouais, je suis avec toi, oh, allez, on B. Le HP. Sur moi, sur moi. Oh là, là c'est l'enfer. Je vous mets le Wallack Wallack pour vous. Ça passe, ça passe, ça passe Tous les gens ça passe hein Un mort Ressuscitez moi si vous pouvez On va pas, on va, on va. pas, on peut pas. Je veux je fight, je veux c'est le gars sur le point de point. Je suis al, je suis all, je suis all. Je vais mourir moi aussi. Oh là là bah, je suis mort aussi Merde Un l'HP ah, ah, Ouah ça, Il louis, nous a là. fait un de fou Je veux me loue Oh ce que t'as... Et le snipe c'est fantastique là, hein. Il moi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Oh là là, vraiment. Ah, j'essaye toutes les classes, désolé, je parle pas. Non mais t'inquiète, Ils On est pas endroit, on est loin avec Chaud, putain. Ils prennent B, ils prennent Bay, ils ils ont pas J'arrive, j'arrive. Dernier, 3, On Il a en plus qu'un sur site, plus qu'un sur site c'est le dernier, bon. le pas dernier est de... sur BP, euh, fumez-le et désamorcez, oh, oh tu m'as sauvé, ouais, ouais, je défuse, de... je défuse frérot, ouais. je défuse je, je, ah. je suis je... mort ah, C'est trop dur par contre, là. oh ils vont le faire, j'ai l'impression qu'ils respawnent tellement vite Non, je sais pas combien de temps ils ont, ah ouais, on, a, on a joué fort quand même et... ouais. C'est my bad, moi j'ai mis tellement de temps à revenir sur le dernier Putain Trivia chante dessus, signe que c'est un bon jeu. Ouais. Allez, let's go. On a moins de temps hein, que eux. On a Passe par le niveau. Y a un... snipe tout un au fond à gauche dieu Je te l'ai pris, désolé J'en je, ai tué deux en bas, deux en bas, deux en bas, bas. Y'a la tourelle, y'a la tourelle Henri, y'a la tourelle, y'a la tourelle, y'a la, la tourelle Stop, meurt meurs pas de la tourelle, Henri <rire> yeah. Non, c'est dommage l'équipe <rire> hein. Dommage, dommage Mais par contre c'est intense, hein. c'est prenant les, les games Regarde, j'ai fait une stun je suis un gros connard. Y'a un ninja qui passe, qui passe côté, vous l'avez eu il y, y a le temps qui est passé. Non, non, non, c'est bus. La hauteur, la hauteur, la hauteur. hauteur en hauteur en hauteur. hauteur, en hauteur. Oh, merde. On est débordés. On est débordés, l'équipe. Ça passe ils là. On ça est, est débordés. Ils, sont, ils volent. Et ils bon, ont sur sur de la sur sur magie sur en sur sur eux. C'est Ils tombent pas au sans-plomb, eux. Oh, là, là. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait C'est la merde. On a deux sur la tente. C'est pas grave. On meurt avec honneur. Allez, go, l'équipe. Il y en a un sur moi là. Loc, il, y a, il y a un petit robot dans l'allée. La, dans oh merde, dommage. Ah non, faut qu'il mette un petit pourcentage. On a une chance encore Non, non, on a plus de chance. Oh, no. Mec, c'est... Faut qu'on croive Non, non. <rire> T'as pas assez croivé, mec. J'ai croivé,